Tu Tu un soit tu. plus loin il se dit et si les voleurs étaient revenus profitant de ma grande confiance il se retourna et compta ses ânes. il en trouva combien ouais. Le по дорогому халату и по шелковой челнею, что этот человек мула или богатый вельможа. И неужели вы до сих пор не изучили характер мулы вельмож и не знаете, каким способом надо вытаскивать их из воды? Мы все et donc là, il arrive au fond du bateau et il voit quelqu'un, donc c'est Nasruddin, qui lui prend l'eau de la mer et la met dans le bateau. Et donc là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Nasruddin Ça va pas, tu vas nous faire coller Et Nasruddin lui dit, eh ben écoute, je fais ce que ma maman m'a dit de faire. Elle m'a dit, toujours, il faut que tu te mettes du côté du plus fort. <rire> Oui, tu vois, Exactement. Comme On va garder et derrière.